tout le monde, si Winman est content avec vous, on est toujours avec la lumière de Vipar Spectra, la lumière là, XS2000, superbe lumière là, de 240 watts, excellente pour une tente, 2 pieds par 4 pieds, donc il va y avoir du changement là, dans cette gros, on va couper les deux, triple burger. C'est le même plan, c'est le même phénotype. Euh, celui du fond là, euh, je ferai pas de zoom là-dessus là. Il fait dur, euh, beaucoup de manque de nutriments. Euh, il n'a pas vraiment passé le test avec Vermibec, mais pourtant cette plante là, c'est aussi le même triple burger, le même phénotype. Et puis la plante est quand même en pleine forme. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre plante. Euh, pourtant jusqu'à présent, le Vermibec là, on sait que Vermibec, c'est de l'engrais, c'est du vermicompost euh, qui vient à côté d'Oka, de Saint-Placide. Donc, Vermibec qui, comment dire, les deux Mendocino Animal Cookie ici, qui sont à 15 jours de floraison. Donc, j'ai vraiment là, donné seulement 20% de Vermibec avec 80% de Promix HP et j'ai donné de l'eau avec un ph équilibré entre 6 et 6.5 et j'ai rajouté une fois du thé de Vermibec vous pouvez aller sur le site de Vermibec pour voir là, toutes les informations du thé les prix, les quantités et euh, même la livraison là, se fait avec Vermibec le Mendo Chino Animal Cookie on le connaît ici là, chez Winman 55 jours de floraison euh, même 52 là, pour moi c'est suffisant donc vraiment sur prix, prix, euh, du résultat jusqu'à présent c'est un défi, c'est un défi lancé par le propriétaire de Vermibec de faire pousser du cannabis de A à Z seulement avec Vermibec et de la terre donc euh, j'ai accepté le défi et puis jusqu'à présent comme je vous dis là très très euh, surpris du résultat, euh, je sais que c'est pas la façon de faire, je sais qu'il faut rajouter d'autres nutriments à la terre, euh, il faut faire plusieurs choses, là. Je, je me suis informé un petit peu, là. Euh, les 5 gallons, il faudrait aller dans des 10 gallons, et puis même qu'il faudrait aller là, dans des gros bacs, euh, comme des gros carrés de sable, il faut rajouter des verres de terre, donc c'est vraiment de l'investissement. Euh, mais comme je vous dis, c'est un défi. C'est un défi lancé par le propriétaire de Vermibec d'essayer de se rendre de A à Z seulement avec du Vermibec. Donc les feuilles sont un peu vert pâle. Euh, de toute façon, vert trop foncé. C'est un signe de trop de nutriments. Un, un, je ne sais pas, c'est trop de, c'est trop d'un certain nutriment. Et puis quand que les bouts des feuilles sont jaunes, euh, ça, je pense que c'est un autre style surplus de nutriments. Donc je vais couper les deux triple burger ici là ça va très mal avec le phénotype du fond. Pourtant c'est le même phénotype, le même même même plante, le triple burger phénotype numéro 6 et j'ai contacté Zuzu J'ai contacté Zuzu et je lui ai annoncé euh, que j'étais plus intéressé à faire pousser le triple burger et je lui ai demandé la permission euh, de cesser la culture du triple burger numéro 6 et j'ai eu sa permission. Donc, on va couper les deux triple burgers et la XS2000 de Vipar Spectra va pouvoir se concentrer là, pleinement sur les deux plantes là, de Mendocino Animal Cookie. Je le répète, 15e jour de floraison. Donc, j'ai commencé à compter le premier jour de floraison, après la sixième journée que j'ai tourné la lumière en 12-12. Je fais toujours ça, là, toujours après le premier pistil. Euh, premier pistil, là, ce qui est sorti après le sixième jour. Des fois, c'est le cinquième, des fois, c'est le huitième. Donc, j'ai toujours calculé le sixième, là. Donc, euh, aujourd'hui, là, on est le 30 janvier. Et c'est le 15e jour de floraison des Mendo Chino Animal Cookies. Donc ça ça, c'est triste un peu pour euh, les deux Triple Burgers qui vont nous quitter. Et on n'aura plus de Triple Burger ici chez Winman. Donc ça va me donner la chance là, de faire pousser d'autres plantes, de découvrir euh, d'autres euh, phénotypes de variétés qu'on connaît déjà ici chez Winman, Comme les Mendo Chino Animal Cookies ou les GMO Animal Cookies ou... D'autres génétiques complètement. Donc, on, on verra là, dans le futur, euh, après les deux Mendo Chino Animal qu'est-ce qu'on fera pousser ici dans cette tente-là. Donc, euh, on coupe les deux plantes, on garde les deux Mendo Chino Animal la XS2000 se concentre sur les deux Mendo Chino Animal et, et puis ça fait vraiment là, comme une un 2 par 4. Donc, c'est vraiment là, parfait pour la. XS2000 Donc j'enlève ça, ces deux plantes-là, on coupe ça Et puis je vous montre un peu là Euh... Ben, je vous montre absolument rien Je vous laisse là-dessus, je vous laisse là-dessus, je vous adore Un pouce en commentaire Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris là, que les deux Mendocino Mendocino et le c'est la même plante Elle super bien Quand même un petit peu pâle On va rajouter là, Du thé de vermibec Euh... Exactement, donc je vous laisse là dessus, je vous adore, pouce, commentaire, N Oubliez pas c'est un défi, c'est un défi lancé par le propriétaire de Vermibec. un défi, j'ai accepté le défi, c'est pas comme ça qu'il faut pousser en biologique, mais là ça fonctionne, c'est pour montrer que c'est un vermicompost là, quand même là, de haut de gamme, euh, on peut se rendre là, très loin là, dans l'agro sans ajouter là, de suppléments. C'est un défi, Je vous adore parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui sont venues là, donner leurs commentaires sur Instagram en privé. Donc venez vous abonner sur mon Instagram, toujours sur Winman SQDC, sur Winman sur Instagram et aussi ma deuxième chaîne, Winman SQDC 2 sur YouTube où il y a les reviews SQDC maintenant. Je vous dis bye pour vrai là. Ciao